Et ça c'est quelle technique Oh merde Oh t'es un peu nul hein <rire> Merde j'ai débranché mon casque. Je ne t'entends plus, du coup tu peux. Tu peux t'amuser à m'insulter Si, si bon un tout Je suis juste plein de bits comme ça. Ah. C'est une illusion, c'est le DLC à deux euros <rire> Putain, non Illusion, DLC <rire> c'est, hop, tu une petite feinte, parce que tu vois, tu as été déstabilisé. Tout ça, c'est du mentalisme, en fait, un peu. Faut comparer Rocket League avec du mentalisme. Alors là, tu penses être en bonne position, tu la mets, et euh, tu te dis, ah, oh, c'est cool, mais en fait, non, elle est pas rentrée. Hop là, tu vois, elle, a, elle sort euh, maintenant. Là, tu vois, hop, elle sort sans être hein, C'est toujours l'illusion, la technique. Regarde, <rire> ouais, j'ai fait exprès là, hop, parce que là, ça me permet de faire un move comme ça. Tu vois, là, il fait un tir, mais tu l'arrêtes. J'avais prévu que t'allais être là. Tu, tu commences à comprendre un peu le, le mentalisme Ouais, ouais, je comprends bien. Mentalisme sur Rocket League. Fabien Olicard, les <rire> le du Rocket League. Ah ouais mais regarde j'étais là hein Sauf que qui c'est qui est passé devant la balle et qui m'a bloqué c'est toi Non ça c'était une technique t'es <rire> ta gueule avec tes technique Technique d'intimidation Bloqué, signaler un joueur Mister Jeu <rire> <rire> Mauvais comportement Attends je vais le faire <rire> Sauvage Je comprends pas j'ai eu trop de chat. Genre beaucoup trop. De quoi De you know DLC Illusion <rire> You... Attends, you... You think... No. You think you lose but you win. <rire> Two dollars on Steam. Attends, non. <rire> non. <rire> non. <rire> oh putain. <rire> Regarde-toi qui l'a. Mais oui, je sais. En plus j'étais en train de prier, je lui dis vas-y c'est bon, elle va rouler sur le mur et la bam elle se tape le coup. Tu l'as encore Ah oh oui Oui Non Oui oh, Oui. Fait... <rire> moi je rien, il y avait la barre devant moi. Mais non. Mais strange <rire> Putain. <rire> oh, oh bâtard! Oh bâtard! Oh comment elle était stylée! Trop loin! Ah oh non! Ta gueule! <rire> Mais pourquoi l'aimant là il. Hein? C'est un peu d'éléments ou quoi? <rire> Comme toi. Oh, non, je pas pédé. j'aime les vagins. Oh. Connard, tu la recordes <rire> J'aime les vagins. <rire> Connard. Oh, attends, putain. Putain de merde, moi oh, j'ai fait de la merde. Oh, bien joué. Oh non, non, non, non, non. Oh, oui. Oh, T'as tellement pas eu de chance Mais c'est quoi Ah oh, mais tu fais que des tirs d'herbe de là Putain T'as que de la chance Oh non c'est quoi cette chance là Mais sérieux Putain la balle la... elle a la partie Non mais son deck Mais je la rate Comme un nulos. Oh la la la la, c'est C'est misérable Putain Victoire par chance Évidemment Évidemment. <rire> oh mais non, mais c'est une blague. Même pas drôle. Évidemment, évidemment, tout le temps, tout le temps. C'est une histoire de chat. Voilà. Pas de chance. Mais oui, je dis que t'as pas de chance parce que moi je suis vraiment fort. Mais après, euh, voilà. T'as souillé le feu. Regarde-moi ça. J'ai même pas besoin Non, j'ai rien dit Attends. Ah le mec est arrogant quoi Dans la grosse tête ça te rappelle personne C'est un code. hein T'as tendance, c'est oh, qui me prend 5-2 hein Ouais mais c'est pas moi qui suis, c'est le jeu Et ce qui est ouf c'est que t'as tout le temps l'objet qui me compte <rire> Tout le temps <rire> <rire> Regarde, là j'ai ça, là je suis toujours... Voilà, voilà, exactement Regarde Mais t'as... un petit peu plus près. Regarde j'ai signalé. te ça <rire> Ouais ça rentre ça oh. NON Ah. <rire> oh ah. <rire> <Tiens> <rire> bon, vas-y. Vas Ah oh non Mais putain tu m'as rentrer Non je t'ai pas touché hein Hein Je t'ai pas non, touché moi même Mais non t'inquiète j'ai pas dit ça Non j'ai cru que t'avais dit <rire> Oui j'ai dit ça mais contre moi Ah le bâtard alors... Oh. Hein oh. Hein oh. La revenge oh. Hein Alors, ah, <laughs> je <laughs>